Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez le direct. Cette histoire, sourit et Dumbuya, la famille, ouvrez bien vos yeux. Ouvrez bien vos esprits. Je vous dis aujourd'hui, le Général Dumbuya il va partir. Mais cette histoire de Mofoasori, là, vous devez faire beaucoup attention. Mofoasori, que le CNRD est allé ramasser sa famille. Et vous avez tous écouté Mofoasori dit que si Dumbuya veut la solution, la solution pour ne pas qu'il y ait le coup d'État, que faut pas que quelqu'un d'autre l'appelle, il faut que lui il appelle. Je vous dis, tous ceux qui sont assis en train de dire, l'affaire Mofasori, Konor Dumbuya va tomber dans ça. Voilà, vous allez dormir. Vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez rien compris. Il y a bien un deal entre Mofasori et Dumbuya. Monfoisori et les Doumbouya, ils ont échangé. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. C'est la parole du général. Beaucoup seront surpris. Hein. On a dit qu'on a un Mon Mofoasori a donné seraka à Doumbouya. C'est pourquoi... C'est pourquoi... Il a dit... Vous avez écouté. C'est pas pour rien. Il est sorti, la dernière, euh, il est sorti dans ces deux jours-là. C'est pour ne pas que les gens disent... Ils ont échangé et il a parlé avec les gens du CNRD. C'est pourquoi ils ont laissé les radios. Sinon, le cerveau est là, analysez bien. Comment le CNRD est allé ramasser la famille de Sori Et aujourd'hui, les radios invitent Sori Il n'y a pas de menace, il n'y a rien pour dire qu'il n'y a pas de saraqa. Sori a déjà parlé avec les gens du CNRD. C'est pourquoi ils sont en train d'arrêter les gens. C'est pourquoi Saliba a été démis de ses fonctions. Les journalistes, ils avaient parfaitement raison. Et Monfois a déjà gagné sa part. Ce n'est pas pour rien. La dernière fois, je vous avais dit, je ne crois pas à cette histoire de Monfois -Souris. Je vous avais dit ça la dernière fois. Comment quelqu'un qui dit qu'on sera katala et cette personne encore vient s'asseoir, il faut que je parle directement, je ne veux pas parler à un ministre moi, je vais parler avec Dumbuya. Je vous ai dit que mon là comment vous allez aller? Mon Fassori, il ben y mon... a un problème. non. Walloi ouais, a eh, 28 va passer, rien ne va se passer ici. Dumbuya va partir. Mais ce n'est pas cette histoire de 2018, 20, 20, quoi, quoi, quoi. Le même Moufassori, il a, il a fait croire aux gens de Dumbuya. Il y a tel, tel, tel, tel veut faire. C'est pourquoi aujourd'hui, Dumbuya a enlevé Saliba. Il n'y a rien. Il a été en contact avec les gens du CNRB pour juste arrêter les gens. Il n'y a pas de quoi. Il y a de ces gens, il ne faut même pas croire à leurs paroles. C'est voilà. ce Mais, mon frère, suis assuré, il n'y a qu'il y a qu'il y a des gens qui sont là. Il n'y a qu'il y a des gens qui sont là. Il n'y a qu'il y en a. Il n'y a qu'il y Il n'y a qu'il y en a. Il n'y voilà. Donc, euh, tout ce que fait de l'histoire de, histoire de là, hein, c'est du tap à l'œil. c'est de la récupération du CNRD maintenant, pour arrêter les gens. Ils ont bel et bien contacté Mofasori, les gens du CNRD. Vous avez bel et bien écouté Mofasori. Il a bel et bien dit que si Doumbouya veut la solution de l'appeler, c'est pourquoi ils sont en train d'arrêter les militaires. Wallah, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Rien ne va se passer. Il est sorti pour dire... Qu'on sera à des trucs pour que les gens continuent à y croire. Et le CNRD est en train de faire le, le truc pour dire qu'il y a un coup d'état qui se prépare. On est en train d'arrêter. Moi je vous avais dit c'est des chercheurs de clients. Wallahi je vous avais dit c'est des chercheurs de clients. Ce qui reste clair Dumouya va partir. Mais ça n'a rien à voir avec mon farceurie, rien du tout. Ça n'a rien à voir. Plutôt, ils ont fait de la récupération et ils sont en train de neutraliser les gens dans le vide. Wallis ça je vous le dis j'ai eu des informations mon Sori et les gens de doumbouya là ils ont, reçu, ils ont été en contact et ils ont dit certains non c'est pourquoi les militaires là ils sont en train d'enlever de, certains militaires c'est pourquoi moi je vous ai dit quelqu'un qui n'a moi même ça il ne quoi ou bien basiti un milliardaire il a lolo la milliardaire. Parce que nous allons Moi c'est pourquoi je vous ai dit je ne crois pas à ces gens à ces trucs là. même Moi moi ces gens de futilité là, je vous ai dit je ne crois pas à ces trucs. Aujourd'hui, j'ai tellement eu des infos. C'est pourquoi j'ai dis Dieu merci. Pour tous ceux qui m'ont suivi ici, je n'ai pas partagé l'affaire de mon Monfassori. Et j'ai dit ce qui était dans mon cœur. Et effectivement, c'était ça. Depuis que mon Fasori a dit non, je ne veux pas parler avec quelqu'un, ça à Doumbouya. J'ai dit non, c'est fini. J'ai dit c'est des chercheurs de clients. Ah ouais, c'est ça. Mon Fasori, vraiment, il a eu gros, gros morceaux. Et Dumbuya a profité de ça aujourd'hui, ils sont en train de taper sur des militaires. Il n'y a rien qui va se passer. Ça, je vous le dis, hein. si le peuple doit sortir, là, que le peuple sorte. Mais que si c'est pour venir s'asseoir, pour dire, moi, nous c'est Dieu, Allah wa ta'ala. on ne croit qu'à Dieu. Mais le reste, c'est du tap à l'œil. Sinon, si l'effet de Mofasuri, là, ça avait dérangé le CNRD, ils avaient pris la famille de Mofasori, ils n'allaient pas donner la parole à Mofassori et les médias, personne n'a été menacé. Parce que l'affaire de Mofasori, au début, ça secouait, Ils ont tout fait contacter Mofasori, ils sont rentrés en contact avec lui. Maintenant, ce sont des, mis, ce sont des mises en scène qu'ils sont en train de faire aux Guinéens. C'est, si vous voulez prier, prier le bon Dieu. Hein. Mamadi m'a qu'à partir les vrais soldats, mais dire que cette histoire de Mofasori, je vous ai dit, versé dans l'eau. Ah, versé dans l'eau. Mofasori lui-même s'est contrôlé lui, devant vous tous, non Et là, je vais vous raconter. Et là, je vais dit. Hein? Et là, je vais vous raconter. Et là, je vais vous raconter. Il faut me contacter directement. Il ne faut pas un ministre. Il ne faut pas tant, tant, tant. Et là, je vais vous raconte, Si ce n'est pas de mise en scène. C'est vrai. Il faut qu'on vous dise. Aujourd'hui, les militaires sont fatigués. Mon foi sorry a profité de la situation, situation pour dire Ah, il y a des gens qui veulent faire tant. À tant. Et les gens de Doumbouya vont l'écouter. Ils vont croire que c'est magique, c'est autre chose. Parce qu'ils sont dans, ils vivent tous dans la peur. Maintenant, c'est des soldats patriotes qui sont en train de payer les frais. Même quand on le faut, tout ce que Doumbouya est en train de faire va se retourner contre lui. Parce que. Les sadibas qu'il est en train humilier aujourd'hui, ils ont des petits dans l'armée, ils ont des collègues dans l'armée, ils ont des amis dans l'armée. Les gens ne vont pas se laisser faire, en quelque sorte. Voilà, tous ces trucs-là, c'est des futilités. Histoire, mon sorry, c'est rentré, tout ça, c'est des futilités. Histoire, sadibas, tout ça, c'est des futilités. Les vrais hommes-là, eux-là, ils n'ont pas besoin de féticheurs ou bien quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'était. En parenthèse, affaire de Mofasori, là. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir sa vidéo sur ma page. Si vous me voyez parler, c'est pour me moquer seulement de Dumbuya. Mais pour dire que moi, je vais croire à ça. Nous, on a reçu les vraies infos. Maintenant, ce qui se passe... l'argent est fini, je vous ai dit. Mamadou, Dumbuya et son clan, c'est des bandits. Ils ont pris ce pays-là comme c'est leur entreprise privée. Aujourd'hui, l'entourage de Mamadou, aujourd'hui... Le port qui ne fait même plus de recettes... La douane qui ne fait plus de recettes, aujourd'hui, c'est-à-dire c'est incroyable. Depuis le temps de lanse compté de la manière que les gens faisaient, c'est-à-dire les membres du gouvernement, des conteneurs sortent aujourd'hui du port avec leur signature pour dire c'est au nom des ambassades, c'est au nom de tel tel. Des milliards, l'État est en train de perdre des milliards. Parce que c'est le régime des bas aujourd'hui. Plusieurs conteneurs aujourd'hui rentrent en Guinée. Plusieurs conteneurs rentrent en Guinée aujourd'hui. Les amis de Doumbouya aujourd'hui on signe des documents. On dit voilà c'est pour l'ambassade. Voilà c'est pour tel tel. Et hey, la douane. Comment, le, comment, un pays peut se, comment un pays peut se développer comme ça. Comment vous vous pouvez arriver vous pouvez faire des recettes. Imaginez avant l'arrivée du président Alpha Condé au temps de Lanson Conté, ceci faisait euh, je crois, par an 1700 milliards. 1700. Mais quand le président Condé est venu, la douane pouvait faire plus de 1000 milliards par mois. Parce que ils ont... C'est-à-dire fermé tous les réseaux, tous les trous. Tous les trous. Ils ont fermé tous les trous. C'est pourquoi la douane faisait beaucoup d'argent. Et le CNRD maintenant, ils sont répartis dans l'ancien système. Chacun fait ce qu'il veut. Et la dernière fois, je vous ai montré Bachir. Si c'est le conteneur de Bachir, on sait comment s'arranger entre eux. Ce n'est pas des douaniers Donc, c'est comme ça qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Pourtant, moi, je vous avais parlé ici. J'ai dit, ils ne feront pas de recettes, ces gens. -là. Comment se fait qu'ils ont augmenté les taxes douaniers mais jusqu'à présent la douane n'arrive pas à s'en sortir rien ne va parce que c'est le régime des cambrières chacun fait ce qu'il veut yep. chacun fait ce qu'il veut s'ils ont des mille problèmes aujourd'hui il n'y a, a pas de recette. les dépenses sont élevées par rapport aux recettes parce que chacun fait ce qu'il veut il n'y a pas de recette. tous les amis de Dumbuya aujourd'hui, allez-y à la douane les douaniers eux-mêmes ils sont fatigués ils ne peuvent pas faire de recettes à cause de ces bandits-là, qui sont autour de Doumbouya. Ah, tiens, bon, non, conteneur et mon conteneur arrive, on signe, on met le nom, ça vient tant, tant, tant. C'est comme ça, ils sont en train de gérer le pays. C'est pourquoi aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire de recettes. C'est pourquoi tout est cher aujourd'hui en Guinée. Tout est serré, il n'y a même pas d'argent. Par la faute des bandits, et il ne faut que s'enrichir. Et même des commerçants, ils peuvent même prendre les conteneurs des commerçants, si le commerçant doit payer 300 ou 500 millions, le monsieur préfère prendre 50 millions et la douane, le pays perd comme ça. Voici comment le CNRD, en quelque sorte, c'est qui est un peu caché au niveau de la douane. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas parler. Les douaniers ne peuvent pas parler. Les gens ont peur. Yeah. Les gens ont peur de parler. Voilà. Donc, la famille, je vais m'arrêter ici. Euh, l'affaire de Mofasori ne, ne croyez pas. Moi, je vous ai dit, croyez, ce que vous devez mettre en tête, Dumbuya va tomber quand même. Mais cette histoire de Mofasori, là, écoutez très bien Mofasori, et moi, les infos que j'ai reçues, et j'ai compris réellement, il y a du jeu, et Mofasori, le, Mofasori a échangé avec eux, et il a cité le nom de certains. Il y a le deal même entre Mofasori et ces gens-là. Voilà. Si vous voyez qu'on lui a donné la parole même dans les médias, c'est pour encore nous faire rêver. Pour que les gens continuent à rêver. Le 28-18, Mamadi va tomber. Et eux, ils sont en train de faire leur boulot aujourd'hui, en train d'enlever les gens. Il a dit, Mokourouni, quelqu'un de court. Sadiba n'est pas tombé. Eh ouais, le Dumbuya, déjà, c'est mettre dans l'esprit des gens que oui, il y a un coup d'état. Maintenant, eux aussi, leurs amis d'hier, qui veulent, ils veulent se débarrasser là. Ils sont en train de faire le boulot là. C'est ça. C'est pourquoi je vous dis cette histoire de Mofasori. Ce sont, une, ce sont des mises en scène. Si Mofasori était contre Dumbuya, et que Dumbuya devait être... Il n'allait même pas parler, il n'allait pas sortir. Mais il cherchait à rentrer en contact avec Dumbuya. C'est pourquoi il a fait le cinéma. Si mon était contre Dumbuya, il n'allait même pas parler l'affaire là. Mais comment. Souvent, le Guinée, je me demande quand est-ce que vous allez comprendre quoi Tout ce cinéma de ces gens-là. C'est tellement facile, tellement facile. Si mon était contre, il pouvait faire quelque chose. Il allait le faire dans le silence, sans faire du bruit. Mais si vous voyez ça là, il a voulu exposer ses têtes, il a voulu faire du mal, il a voulu, il a voulu être dans l'esprit des Dumbuya. Et il est dans l'esprit de Dumbuya. Donc vous avez compris. Le 28 va se passer ici. Faut être tenir Ça, je vous le dis. Je ne décourage pas quelqu'un. Vous me connaissez ma position contre le CNRD. Cette histoire, c'est du tape à l'œil. Ce qui reste clair, Dumbuya, va tomber. Sarakato, là. Fokafoka, ben bento. Sarakato, là. Mais mon fassé, là, date quoi. Dumbuya même sait que c'est gâté pour lui aujourd'hui. A Bentaburo à Benta Bourroubi, à Benta Bourroussine. Donc, euh, merci à tout le monde, merci à Zenabou Kaba, merci à Francia Pizza, merci à Fatma Oulare, voilà, Binto Keita. Nous sommes découragés pour dire, mettez en tête que Dumboya Tena Bentole, na la foule Tena Sala. Mais, Allié Kambre Bayako, montez-moi dans le buto, Allié Mofasori le kokosrakate koumna. Ni mofasori trefe ko dumbuya ebe. Atentake mankaye. Nenaka ka olifo. Ni mofasori trefe few akakoye ko dumbuya la kosrakata la. Mofasori tountena na bola djamanya koroya kini si kafo, Kona. Kou mamadou dumbuya. Alibara la moolou mina. Aliakla nyamka kwate ke late. Kona liye fe. Koyalou mademe. Kou dumbuya yerekane alouore. Mko hankiri e mwala le ko. Ha. kyoko ko lou analize. Chalte hankiri surowla. Momek nanika Jamnala wa wa ka sene de Molla Remye o mokri le o le bi medial la al medial te menacé a Kalfo parce que o cool le douma lunya a etan ku toujours comme face rek comme fo Mamadiaka kamolu makosa Sadibalu moshama chama alinkafoe abula l'autre al Keita alpeble to joro mome no parce que a lue drogue coléma a lue brabatiena la Guinée, la si on a dit nous avons population est fâché aujourd'hui. Coup d'État, coup d'État, aïda les latins. Si un peu de choses, Donc, Mamadi a a fait le a Donc, on voilà donc merci à tout le monde à la demain à la maman oukuntalubolan kuna fait voilà fatma oulare merci à vous alphonse soirée merci à vous ne le fond ni mauvais sourire très mamadou n'attrape le comme mamadie ben waallo est un thème en cacque ni c'est ragnée n'a c'est une la très jama la barrière lycala mais n'ayez abonné que lorsque non qu'au mauvais il faut que lui parle avec mamadie et mamadie Dumbuya. C'est ce que Dumbuya a écrit. C'est ce que C'est que ce c'est. c'est. comme et le Donc, pardonnez ce cinéma-là. Allez au bon. Allez au bon. Allez au Allez au bon. Allez au bon. Allez au merci à quand vous faites ça, vous faites un vous faites